Salut les astros, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce tutoriel concernant Registax. Alors on a vu précédemment le logiciel Pipe qui nous permettait d'avoir une vidéo nette, recentrée, d'une bonne qualité pour pouvoir ensuite utiliser des logiciels de type empilement. Donc Registax, c'est effectivement ce type de logiciel qui va nous permettre d'empiler toutes les frames pour en faire une et une bonne, enfin une belle, belle photo. Alors comment ça fonctionne Donc là ici sur mon écran, donc, euh, ne vous inquiétez pas, mon écran ici, ma caméra est là, donc voilà, je vais passer de l'un à l'autre. Donc là, sur... Euh, là, j'ai ouvert Registax version 6. Euh, et donc, euh, voilà, il suffit d'aller sur Select, hein, comme beaucoup de, de logiciels finalement, Select pour pouvoir ouvrir eh bien, euh, le navigateur, enfin, l'explorateur le, de fichiers. Donc là, je suis sur ma clé USB et j'ai par exemple... Des fichiers euh, faits avec Pipe, hein, donc euh, toujours l'additif Pipe.avi. Donc par exemple ici j'ai la lune, on va l'ouvrir. Ici j'ai une belle surface lunaire, mais euh, bon, euh, elle est un peu floue, elle est un peu, les pas très nette, euh, etc. Euh, la vidéo, hein, euh, bon, je vous la, je vous la montre pas, mais bon ça bouge dans tous les sens, il hein, y a des turbulences, etc. Et puis, euh, voilà, ça bouge. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va laisser faire Registax dans un premier temps ce tuto il est assez simple on va pas rentrer dans les réglages fins, les réglages professionnels, les réglages vraiment très compliqués d'une part parce que bah, je les connais pas bien et puis deuxièmement euh, les programmeurs euh, les développeurs de Registax sont des astronomes et ils ont créé des routines automatiques et on va leur faire confiance alors pour ça, on vous allez aller dans « Setting, tout en haut, ici, et dans « Automatic Processing », vous avez différents process automatiques. Hein, vous avez aligné euh, de l'alignement jusqu'au « Wavelet », de l'alignement jusqu'au « Stack » ou du « Stack » jusqu'au « Wavelet ». Alors, à quoi ça correspond Eh bien, si on regarde ici, vous avez différents euh, onglets. Hop là, Vous avez fait différents onglets. Aligne, stacks, wavelet. Donc alignement, stack, wavelet, ce sont les différentes étapes de traitement de l'image de Régistax. Si on veut tout faire, c'est assez long, fastidieux, il y a des réglages, etc. Donc au niveau du setting, en automatique, moi je lui ai dit de partir de, de, de l'alignement et m'amener jusqu'au wavelet sans que moi j'ai à faire grand chose au final. Donc euh, ça m'arrange. Alors ici, on est dans la ligne aligne, donc le premier, euh, le premier onglet, et le premier onglet me demande de euh, choisir mes points d'alignement. Alors, comme dans pipe, eh bien, on, vous allez placer des petits points, donc des encres, hein, ce qu'on appelle une encre numérique, euh, mais là il va y en avoir beaucoup. Dans pipe, il n'y en avait qu'une. Euh, là ici, en fait, l'image va être constellée de petits points de repère euh, qui va permettre de euh, en fait. Euh, à Régistax, de, de modifier la position de chaque image, l'une par rapport à l'autre, par rapport au, au le moindre petite turbulence, va être euh, recentrée, remodifiée, remodelée, etc. Hein? Et alors, avant de commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici en bas, on a un curseur donc, qui fait fonctionner, donc la vous voyez, ça bouge, hein, puisque c'est une vidéo, on va essayer de trouver une image qui nous semble correcte. Donc, comme elle a été passée avec euh, pipe, toutes me semblent moi personnellement correctes. Il n'y pas une plus floue plus sombre euh, qu'une autre. Hein. Voilà. Donc euh, je vais mettre ici par exemple. Voilà. Je prends celle-ci. Et puis je lui dis allez, on va. Je clique ici pour me créer mes points d'alignement. Donc vous voyez, il m'en a mis tout plein. Donc moi je lui fais confiance. Ensuite, on va aller lui dire eh bien. Euh, et bien d'aligner tous ces points, d'accord Hop, voilà. Donc là, il est en train de d'aligner toutes les frames euh, par rapport à toutes mes petites encres Donc là, ça prend du temps. Et une fois qu'il aura fini, pouf, il va basculer sur euh, Stack, hein puisque je lui ai demandé de faire tout ça automatiquement. Donc là il est en train de travailler. Bon, là je vais faire une ellipse, hein. ça va être un peu long. Ouais, 100%. Bon, vous voyez, il m'a euh, recentré tous mes points. Euh, il y a des petites euh, dérives qui ont été corrigées, etc. Maintenant, il est en train de maintenant, empiler toutes mes images. Voilà, il fait tout automatiquement. Il est passé d'alignement à stack. Maintenant, on arrive à wavelet. Donc là, il me rend la main, parce que les wavelet, ça demande euh, bah, une, plutôt une perception... Euh, on va dire euh, individuel, chacun va faire ses propres réglages par rapport à ses, à ses goûts finalement. Donc, ce qu'on va faire ici au niveau de la wavelight, vous avez ici une colonne à droite, à gauche et une colonne à droite. On va d'abord s'occuper de la colonne de, de droite. On va s'occuper de ces deux-là, les autres, je ne sais pas à quoi ça sert. Donc voilà, très sincèrement, on va aller dans l'histogramme. Voilà, et vous avez ici un curseur central. En bougeant ce curseur vous allez voir que vous allez modifier euh, une partie de l'image donc c'est une partie test hein, de l'image voilà par exemple hop, je vais par ici voilà donc vous voyez ici vous avez un carré qui, euh, qui est un carré test hein, Alors si ça nous plaît donc euh, on avance on recule voilà pas trop pas trop sombre voilà ça me paraît bien et puis une fois, que une fois que vous avez euh, choisi le bon histogramme, vous allez dans le bouton Do All, donc faire à tout, toute la photo. Voilà. Donc il recalcule et retravaille tout. Ensuite, on va aller dans le gamma. Voilà. Le gamma, c'est pareil. Hein, on va pouvoir bouger cette courbe gamma, comme on veut. Là, c'est trop sombre. Voilà. Là, c'est peut-être un, peu un peu trop sombre aussi. Alors ce qu'on peut faire au niveau du gamma, c'est avec la souris, clic droit sur la souris, sur un autre endroit de, de la courbe, pour créer un nouveau point. Ça nous permet de faire ce qu'aiment ce qu bien faire les certains euh, graphistes, c'est-à-dire faire une courbe en S. Bon là, je l'ai mis à l'envers, ouais, c'est plutôt comme ça. Hein, les, les graphistes, ils aiment bien faire ça. Hein. C'est Une sorte de courbe... Euh, vous trouvez le bon compromis bon, Je suis pas sûr, hein? je suis pas sûr du résultat. Bon allez, on va pas intergiver, on va pas rester des masses ici. Voilà, moi ça me paraît plutôt bien. Donc do all voilà il m'a tout retravaillé et maintenant on va s'occuper de ce panneau là donc ce qu'on appelle les layers, donc les layers ce sont les couches les différentes couches de niveau de gris ou de couleur, hein. si vous aviez une image couleur, c'est les différents niveaux de, les différentes couches de couleur donc ce que je vais faire c'est que le layer numéro 1 je vais le monter assez fort hein. pas trop non plus voilà donc là c'est pareil, hein. Il me fait, il me calcule uniquement un carré central, c'est le même carré que tout à l'heure. Donc c'est ici qu'il faut regarder. Il hein. faut pas regarder à côté. Hein. Euh, voilà, c'est ici. Donc vous voyez euh, les. Euh, si je le remets euh, en bas, là c'est flou. Et là, ça devient un peu plus net. Voilà. Et après, je peux monter les layers du dessous. Généralement pas trop. Sinon ça fait des ça fait des, euh, des images un peu bizarres. Un bon compromis au niveau des, des layers voilà. Moi, ça me paraît bien. Une fois que c'est fait, on clique sur All. Voilà, voilà c'est parfait. Alors, si ce réglage vous a plu et que vous voulez le récupérer pour plus tard pour euh, une autre photo de la lune, euh, vous pouvez euh, faire une sauvegarde save shame. Donc, sauvegarder. Donc, là, par exemple, lune 01 enregistrer voilà, donc la prochaine fois que j'ai une photo de la Lune, je, plutôt que de refaire tous mes waves, euh, etc., je vais dans Load, et je vais chercher Lune01, voilà. Éventuellement, ce que je pourrais remodifier, après avoir euh, relu euh, un shame que j'ai sauvegardé, c'est peut-être refaire l'histogramme et le gamma, tout simplement. Voilà, bah écoutez, une fois que c'est fait, vous faites Do All, voilà, c'est parfait, c'est beau. Et save image. Donc, dans ma clé USB. Donc lune 01 pipe, on va mettre lune 01 registax. Voilà, mes amis, maintenant vous savez utiliser pipe, vous savez maintenant utiliser registax pour eh bien faire une belle image et euh, regardez-moi ça, c'est magnifique, c'est super beau, c'est franchement avec un, une lunette 70 mm, hein. On en fait des choses. Allez, les amis, à très bientôt, portez-vous bien et gardez l'œil à l'oculaire. Salut